Moi, je m'appelle Nicolas, je suis directeur commercial chez Feed. Feed, c'est une jeune start-up qui propose des repas complets, parfaitement équilibrés, dans des formats très pratiques. L'idée étant de proposer une alternative ponctuelle, idéale pour tous les gens qui n'ont pas le temps ou la possibilité de préparer un repas classique à un moment ou un autre dans la semaine. Feed a été créé il y a deux ans euh, tout juste par un garçon qui s'appelle Anthony Bourbon qui était parti d'un constat très personnel qui était que régulièrement le midi au boulot il n'avait pas le temps euh, de manger de façon saine et équilibrée régulièrement il lui arrivait de sauter des repas ou d'aller vers des fast-foods des sandwiches qui n'avaient aucun intérêt d'un point de vue nutritionnel et du coup il en est arrivé à créer ce produit sous forme de bar et de bouteilles donc extrêmement pratique, équilibré euh, et complet d'un point de vue euh, nutritionnel la société, en tout juste deux ans, est passée d'une personne à 60 personnes et à plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on vend les produits dans plus de 30 pays en Europe. Alors Celle-ci, c'est un CRM de comptabilité et de facturation. Alors Ça fait euh, un peu plus d'un an qu'on qu travaille avec celle-ci. On a été les premiers en fait à nous démarcher. Un commercial est venu directement euh, pour nous, proposer, pour nous proposer des offres, euh, donc on a tout de suite adhéré parce qu'on avait vraiment besoin d'un CRM on va dire solide qui pouvait suivre euh, notre hyper-croissance et surtout le, le gros volume qu'on a en termes de, de facturation. Avant de connaître celle-ci, on était vraiment sur des factures papier, donc euh, c'est vrai qu'on faisait pas mal d'erreurs. Aujourd'hui, ça nous permet d'avoir un suivi de la facturation euh, de A à Z, vraiment complet, pareil pour les, les paiements. Euh, suivre l'état des paiements, du recouvrement, des relances clients. Euh, voilà donc vraiment un suivi global euh, de la comptabilité et de la facturation. Moi c'est un outil que j'utilise tous les jours. Euh... Il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont très utiles. On peut aussi faire des extractions de chiffre d'affaires euh, par client, que ce soit non pas les magasins comme les salles de sport, euh, les pharmacies, mais aussi les, les supermarchés. On parle donc les Auchan, les, les Monoprix. On peut aussi faire des, des extractions par rapport aux produits qu'on a sur notre catalogue et, euh, et avoir une vision globale donc, euh, du chiffre d'affaires par client ou par produit. Aujourd'hui, celle-ci nous fait gagner un temps considérable euh, au niveau de la facturation et au niveau du bon de commande jusqu'à la livraison.